Bonjour les premières, donc vous m'avez demandé de faire pour vous la première lecture linéaire. Euh, je pense que c'est le bon moment, en fait effectivement j'ai essayé pour l'instant surtout de vous montrer comment on, on entrait dans les détails. Bon là vous avez une lecture linéaire complète. Attention, c'est long, c'est long et euh, ça suppose de votre part un travail très précis. 1. Vous devez absolument avoir le texte sous les yeux et de quoi annoter votre texte en prenant appui sur le document qui vous est fourni. Deuxio, je vous conseille également, tout simplement, d'imprimer ce document, de le ranger quelque part dans votre classeur. Ça, c'est important. Tertio, je vous recommande d'annoter également ce document, d'y rayer ce que vous ne comprenez pas, et de repérer dans le texte que vous avez bien compris. Autrement dit, votre travail, c'est un travail qui peut très bien se faire loin de l'écran. Vous avez votre texte, vous avez l'analyse, vous faites les repérages dans le texte. C'est un travail de fourmi qui a été fait par le professeur pour vous. Mais euh, vous, au baccalauréat, on n'attend surtout pas que vous recrachiez ce travail du professeur. On attend que vous fassiez votre propre sélection d'informations, que vous utilisiez à partir de ce qu'on vous a donné en classe par ce biais des, des renseignements qui sont donnés par le prof, des analyses, mais surtout c'est votre analyse qui prime donc vous allez faire quelque chose de plus simple, de beaucoup plus simple que ce que vous avez là sous les yeux. Donc il faut lire ce document. Alors vous avez vu qu'il y a euh, une intro. Donc j'insiste sur l'intro, sur les étapes de l'intro. Première étape, on essaie de présenter l'auteur en liaison avec le texte. Le texte parle de la manière dont on a introduit une jeune femme à la cour. Donc moi, je, je parle de ça. Quelqu'un arrive à la cour et observe. Ça c'est Madame de Lafayette. Je ne vais pas raconter tout ce que je fais sur Madame de Lafayette. Par ailleurs, il faut penser à résumer l'histoire. Mon résumé est un petit peu long, mais il faut faire comme si on ne connaissait pas l'histoire. C'est la deuxième étape. On situe le passage, c'est essentiel, puisqu'on étudie un passage. On étudie, on, on étudie euh, vraiment cet extrait, c'est l'extrait 1. Puis, le moment clé de l'introduction, c'est le moment où on pose un problème. Pour poser le problème, d'abord... On le pose, on développe, on reprend, on réexprime très clairement le problème. Puis on le résume sous une forme très claire, en une seule phrase, dense et claire, c'est la problématique. Et enfin, on passe ici à l'annonce des principales étapes par lesquelles on arrive à ce qu'on a dit juste au-dessus, c'est-à-dire ça. Elle s'efforce de susciter l'admiration, patatatata, comment En quatre étapes. D'abord en faisant apparaître son personnage. Puis en racontant ses origines familiales, d'ailleurs il manque un S, euh, et etc. Donc, ça, c il y a un lien direct entre les étapes du texte et la problématique qu'on a annoncée ici. Alors, ici vous avez un tableau qui entre un petit peu dans les détails de ce qui a été dit juste au-dessus. Ça, on ne le fait pas au bac. Hein. Là, je l'ai fait pour vous parce que je pensais que c'était important de vous montrer qu'à chaque étape du texte, donc j'ai mis en jaune, il y a des thèmes. C'est pour ça qu'on a en fait quatre étapes. Première étape en jaune. On parle de mademoiselle de Chartres. Puis on parle d'autre chose, changement de thème. On parle de madame de Chartres, sa mère et de l'éducation qu'elle donne. Puis on parle de la galanterie par opposition à la vertu. Puis on parle à nouveau de mademoiselle de Chartres. On revient au personnage et à l'histoire. Donc là, je suis entré dans les détails. Ça peut vous aider à comprendre, ici, quelle est la visée probable de madame de Lafayette. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle essaie de faire dans ce passage-là, en liaison, bien sûr, avec notre problématique. Puis je passe dans ce document donc à un relevé point par point des différents procédés qui illustrent ce que je viens de dire ici dans un premier temps Madame de Lafayette insiste sur l'effet le, euh, incroyablement euh, fort pour, euh, que produit la, la jeune princesse donc le phénomène d'apparition on, on parle d'une épiphanie quand c'est Dieu en personne qui apparaît euh, qui apparaît au, auprès des humains donc euh, le terme peut être un petit peu utilisé un peu, peu fort mais on peut l'utiliser si on l'explique bien sûr donc là je fais une série de relevés et puis dès que, dès que c'est possible euh, j'essaie surtout de faire des déductions vous les voyez apparaître ici et les déductions aussi sur la, la démarche de Madame de Lafayette elles sont, elles sont ici en fait ces déductions Vous voyez, il faut y revenir enfin, ça c'est la conclusion ainsi Madame de Lafayette insiste dès le départ sur ta, ta, ta, ta, ta, ta. ça il faut tout le temps y revenir quand vous faites l'explication linéaire Qu'est-ce que l'auteur est en train de faire avec ça Voilà. Donc là, je suis tout simplement l'ordre du texte, et je fais une série de relevés. Euh, donc ça va de la comparaison à l'évocation euh, du superlatif, par exemple, ici. Des relevés de propositions subordonnées, des choses comme ça. Donc là, on pourra s'appuyer sur ce que vous avez compris ou pas compris pour donner des précisions là-dessus. Voilà. Des temps. Euh, voilà, donc c'est là où vous, vous êtes avec votre texte en train de regarder à chaque fois à quoi renvoie le procédé. Et là aussi, je vous invite vraiment à faire un travail de sélection. Et de, euh, Surtout, n'essayez pas de tout, tout, tout, tout, tout comprendre forcément, parce que vous allez vous mettre en difficulté, alors que faites le tri. C'est comme le buffet euh, au restaurant, vous ne mangez pas tout ce qu'il y a sur la table. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner un certain nombre de procédés. C'est là-dedans qu'il faut piocher, ce qui va vous aider. Et à la fin, je vous propose, donc c'est très long ce document, je vous propose une conclusion qui va vous permettre là aussi de savoir quoi dire pour terminer votre histoire. En général, on essaie de revenir aux problèmes posés par l'auteur et sur ce qu'il a apporté à la postérité d'original. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. On en reparle de toute façon ensemble comme on peut. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.